Ok nous revoilà et bonjour pour ce deuxième épisode de Dragon Egg Voilà donc on est parti Alors j'avais dit du coup dans le précédent épisode qu'on essaierait de faire un champ pour manger Donc ce serait très bien qu'on fasse ça Donc j'avais récupéré euh, des, pa pas mal de pouces donc ça c'est cool On va essayer de le faire hein, assez près de chez nous Hop. Euh, bon, On va le faire par là hein. Donc je vais commencer par mettre des, des belles barrières pour protéger Hop. J'ai de la cobble, on va les utiliser hein. Hop. Voilà. OK, bon. Du coup, bon, là c'est un on va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Je dirais, alors on va se passer un peu quand même. Après on trouvera une solution hein. ouais, par là. À faire quelque chose par là et on va essayer justement du coup de faire euh, de faire comment ça s'appelle bah du coup de faire le champ de blé et qu'il soit, bah, soit bien fait quoi, <rire> ça serait cool bon imaginons ma bordure je la mets là ok donc imaginons c'est ça la bordure 1, 2, 3, 4 ok 1, 2, 3, 4 Uh -huh. je pense on, on, on l'étendra un peu plus tard mais pour l'instant ça suffira largement ok tac tac voilà et donc là euh, voilà donc pourquoi est-ce que je fais 4 de chaque côté c'est très simple c'est parce qu'en fait l'eau elle irrigue jusqu'à 4 Donc en fait ici si je vais euh, du coup euh, retourner la terre Et eh ben en fait ça, ça va bien s'irriguer jusqu'ici Mais pas sur la case où il y a la barrière Voilà tout simplement Hop voilà donc si vous le saviez pas C'est désormais chose acquise euh, Voilà Tac Voilà Ok je sais pas si euh, si on peut faire une, ba une, une barrière Une barrière une, euh une porte en google non hop on va la faire euh... on va la faire autrement hop on va aller prendre des torches s'il si en reste ce serait cool on a notamment 30 de fer ça c'est super cool on va pouvoir se faire euh, le fou... je crois que c'est full stuff 30 hum -hum. Euh... Donc je cherchais de quoi faire des torches, ce serait cool. Ok. Tac, donc ça c'est purement esthétique. Hein. Hop. Voilà. Tac. tac, tac, tac. Voilà, donc du coup, bon, on va... va essayer de d'avancer de plus en plus parce que sans ça on, on serait très en enfin on serait dans l'embarras quoi parce que euh, bah tout simplement parce qu'en fait ça va nous produire du coup pas mal de nourriture et ça c'est superbe avec du coup bon la ferme à vache qu'on va faire plus tard voilà pour avoir beaucoup beaucoup beaucoup de <rire> beaucoup de de viande, tout simplement. Voilà. De, de steak. Ok. Euh, donc je vais pouvoir faire du coup une... Je crois que ça s'appelle une fence. Voilà, c'est une fence... fence gate. Ok. Bon. Je me suis mis ennuy euh, euh, par rapport à la dernière fois. Parce que euh, j'ai constaté euh, le fait que j'ai totalement oublié la plupart des crafts. Voilà. Donc c'est à la fois drôle et un peu moins mais c'est pas <rire> euh, il me faudrait il me faudrait il me faudrait du... une hache ok alors je vais prendre une table de craft hop trois de fer et on va aller se chercher ça d'ailleurs je vais juste hop noter les coordonnées voilà tac 69 64 275 voilà au moins je les ai <rire> Ouh, mmh. oh, de la canne à sucre, ça c'est hyper bien, ça c'est super, on va pouvoir aller tuer quelques vaches, ensuite on fera une ferme hein, donc pas d'inquiétude, vous inquiétez pas. De toute façon c'est virtuel, ok <rire> euh... Hop, tac tac, et qu'est-ce que je voulais moi ici Oui, du bois, ok. Du bois, un gros délire de <rire> de la série. Euh... Ah, je sais plus, une série de Siphano où ils sont euh... dans l'âge le... de glace, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Je si, si je retrouve le vrai nom, je vous le mettrai au montage. Hop. Tac, alors je vais pouvoir faire une hache. On va pouvoir farmer un peu plus. Hop, hop hop Tac. Ouais, ça c'est beaucoup mieux. Hop. Voilà. Ok. On pratique la déforestation. Je, crois que je précise que c'est pas cool, cool. Mais bon. C'est un jeu, c'est virtuel, ok <rire> Allez, euh. Je vais me prendre juste un petit stack, ça va être rapide vu que maintenant j'ai une hache. Hop. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop, hop, hop. Il va vite falloir que je bouffe sinon je vais mourir. Même si c'est un jeu à mourir c'est chiant. <rire> Donc voilà. Mais bon, j'ai fait mon, spawn, mon point de spawn donc, ça c'est à la limite, c'est pas si grave que ça. Si je meurs, j'arrive chez moi, quoi, c'est cool. Mais bon, <rire> Merci petite vache, hop, hop, tac tac tac, hop là, donc, bon, là on commence à en avoir assez. Allez, un dernier arbre un, arbre, un dernier arbre et on repart. Hop. Voilà. Donc si je me trompe pas, je viens de là-bas. Hein. Ça doit être quelque chose comme ça. <rire> Hop. Tac. Vu qu'il y a des pousses, je vais les replanter. Hop. <rire> Pourquoi pas après tout. Hein. Ah, par contre, le boulot, je vais en mettre à un, à, à, juste à côté de chez moi, ce sera plus joli. Hop. Je vérifiais juste un petit truc. Bon, ça va, ça a l'air d'aller. Voilà, donc, et si on éclairait un peu Au <rire> on voit un peu mieux à distance. Hop. voilà, donc j'ai pris de l'eau, ça c'est cool, il y a un mouton, c'est ce que je cherchais, euh, donc avec le mouton je vais pouvoir faire de la, de la laine, euh, oui, enfin je, je vais avoir de la laine, pardon, hop, à la limite, euh, j'ai pas de faire, tant pis, je voulais faire des cisailles mais bon, tant pis, <rire> tant pis pour lui, euh, voilà, on va aller faire cuire de la viande, hein. clairement il y en a besoin, Hop, voilà pendant que ça, ça se cuit ah j'ai que 3 de laine hein. c'est dommage euh, on va faire les portails enfin le portail en l'occurrence pour la Hop, pour le champ voilà et donc avec ça on sera beaucoup mieux voilà, alors il y a Alexa qui parle <rire> je sais pas <rire> Désolé, bah ouais, excuse-toi euh, Je sais pas pourquoi elle parle, mais bon... À la limite, on a l'habitude qu'elle fasse des bêtises. Hop... Voilà... Hop... Donc là, je crée des sources d'eau infinies... Et... Ok... Le mouton... Bah, à la limite, il, il, il est ici. C'est est pas une mauvaise idée de le laisser Hop... On va lui couper de la laine... Et on va l'exploiter <rire> Jusqu'à ce qu'on ait assez de laine. <rire> voilà. Voilà. Alors, vous voyez, quand vous approchez d'un mouton avec des cisailles, hop, ça vous donne de la laine. Et lui, bah, c est, c est, bah il va, ça va repousser, quoi, hein, tout simplement. On, on va pouvoir euh, désormais faire... Alors... Les cisailles je vais pas les utiliser souvent. Hop, voilà, je retire un peu tout. Voilà. Et donc, on va pouvoir. Euh, pardon, j'ai tapé mon micro. <rire> on va pouvoir du coup faire euh, une. Une ou. Oui, je sais bien parler anglais. Hop, voilà, tac, tac. <rire> Hop, voilà, et donc là on va pouvoir bêcher le sol. Voilà, ça normalement vous devez connaître. Et vous voyez ici c'est une zone non irriguée, ici c'est irrigué, vous voyez, et ça, ça, ça apparaît grâce à l'eau, et c'est que sur 4. Si je vais bêcher par exemple celle-ci. Il y aura jamais la source d'eau, enfin la source irriguée, enfin la terre irriguée, par la source d'eau. Oui, je me perds dans mes propres phrases. <rire> Hop, voilà. Ok. Donc là, on est bon et on va commencer déjà à pouvoir, à pouvoir planter des graines. Ça me semble assez éclairé hein, pour planter. Hop. Et je vais en profiter pour torcher encore un peu plus la zone. Hop. Voilà. Et il me faut les seeds. Voilà, j'en ai 53. C'est super bien. Hein. Hop. Alors, du coup, j'éclaire pour ne pas qu'il y ait de mobs. Voilà, je sais pas si. J'en profite pour, euh, pour le préciser. C'est pour éviter les mobs près de la maison. S'ils sont un peu plus loin, ça m'arrange. <rire> Hop, je vais en profiter pour prendre la canne. Voilà. Et on va récupérer du sable parce que c'est plus joli. Voilà. Allez, j'en prends 15 et on sera bon. Ok. okay oh, il va falloir qu'on fasse plein, plein de ménages. Ouh là là pas d'armure. Ok. Vous voyez c'est pour pallier à ce genre de problème que... Ok. Bonjour la vache, je suis occupé. Hop, on va aller dormir. Hein. <rire> Ça résoudra les problèmes. Ok, donc il y a une witch, une sorcière en anglais. Hop. Ok. Ok, ok. Donc, on est bon. <rire> on va pouvoir ici mettre des seeds pour faire, bah pour planter du du, du blé, hein, tout simplement. Hop, voilà. Donc on met les graines. Tac, tac, tac. On va aller en chercher d'autres. Bon, je sais plus si les moutons ça mange les graines comme ça. Ok. Et je vais prendre mes cisailles. Voilà. Moi j'ai tous les ustensiles que j'ai que, que besoin. Entre guillemets. On se fait en, en, en dernier lieu une pelle. Voilà. Si on trouve quelque chose d'intéressant. Et voilà, <rire> au moins on a tous les ustensiles euh, dont euh, quelqu'un euh, a besoin. Euh, je sais plus comment on fait des glass panes. Enfin je sais plus combien il y, y a besoin de nombre' C'est 6, ok. Voilà. Tac. C'est pour du coup on va mettre des glass panes, ce sera plus ri... enfin, moins risqué justement. Hop. Almi, je vais poser le deuxième fois. Voilà. Moi ça va plus vite. <rire> euh, hmm. On va se faire un chestplate. En fer. Et des jambières. Hop, et on, et on a de quoi Est-ce que. Je crois qu'on aurait. Non on n'a pas. <rire> ok, bon. Les bots ce sera pour plus tard. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire les glass pane. Voilà. Ça fait un chouïa plus mieux bien. Si si si, si je vous assure, c'est français. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Ça c'est fait. Et on va planter la canne à sucre. Voilà. Euh, où est-ce que je peux la planter Je vais la planter vers là-bas. Oui, moi je suis très bien ici. Je vais mettre une source d'eau. Plus, je sais pas. On va aller faire une source d'eau infinie. Ok. Et grâce à cette source d'eau infinie, on va pouvoir faire juste. On va, en, on va faire un petit lac artificiel. lui donne lui donner un peu une forme réelle disons j'ai juste pas l'animation la... de l'eau ça fait bizarre voilà vais <rire> sur les autres animations mais l'eau c'est vraiment je trouve c'est indispensable quand même allez c'est bon ok donc là on va pouvoir creuser on va mettre un peu plus de profondeur Tac, et dedans. Voilà. Là au moins, on a un peu plus de profondeur dans le lac. Ok. Et on va pouvoir planter les cicanes à sucre. Voilà. Et bah voilà. Maintenant, il suffit juste que ça pousse, tout simplement. Hop, je remets un peu de torche. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Alors. Euh, on va récupérer maintenant un peu plus de graines je pense. Au moins on, on, remplir, on va remplir euh, l'autre côté. Et ça va faire un peu de. Ça va faire un peu d'espace sur le terrain. Donc ça c'est cool. Ok. ça nous fait des graines et en même temps ça fait vraiment beaucoup plus d'ordre parce que vraiment c'est la pire des choses à la limite s'il y avait des belles fleurs euh, genre des poppies ou, ou autre chose tu vois était soit, ça aurait été mieux mais là euh, clairement <rire> ça fait vraiment beaucoup moins brouillon sans les... sans les... sans les... Sans les je vais dire mauvaises herbes, mais c'est pas... c'est pas vraiment des mauvaises herbes, c'est... je trouve juste pas ça beau. Hop. Après ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, clairement. Là, je préfère une plaine bien lisse, euh, super belle que... que comme ça. Pff. Hop. Voilà. Ça fait un peu plus naturel. Okay. Parce que là vraiment, typiquement, hein, il y a des bancs de terre comme ça. On sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà. Donc là, ça fait toujours du bien de faire un peu de ville, un peu de tri. Ça, Et on va essayer d'enfermer des vaches pour pouvoir clairement avoir... Je sais, je parle de toi. Euh, pour avoir euh, Du coup de la nourriture aussi. Mmh. On constatera que je n'ai plus de bouffe. est que je l'ai laissé là Non. Bon il faut vraiment que je que j'enferme notre vache. Même si elles sont choues. Ah bah j'ai pas le choix. <rire> voilà. Hop. Voilà. On va faire un plus, gros, un plus gros enclos. Alors, là, je pense que le champ, on va pouvoir l'étendre beaucoup plus loin. Donc, je, je vais quand même m'aligner avec le champ. Je vais aller là où il y a les vaches. Hop. On va essayer de les emprisonner. On se crède. regardez ma discrétion vous me voyez pas <rire> euh... là je les dérange hein, ça ça se voit voilà typiquement on va pouvoir les faire se reproduire voilà bon là il y en a là je suis aligné sur ces... voilà mmh. celui-là ah <rire> vous voyez elles sont horribles ces... ces herbes ok donc tac à la limite ça je vais le laisser comme ça pour l'instant la suite on verra okay. donc là déjà s'il te plaît <rire> il y a une vache elle vient de rentrer dans l'enclos je suis mort hop hop hop, hop. Voilà, donc là déjà, on est beaucoup mieux. Ok, là il y a plein de vaches. Je vais essayer d'en ramener une. J'ai pas de blé sur moi Là ça m'aurait bien aidé. Je vais essayer de prendre du blé. Hop. Alors, j'improvise hein, en même temps. Parce que là, clairement... aller choper du blé, faire passer la nuit également. Tac. Y a pas de blé. J'avais pris des os. Là, il me faut clairement, il me faut clairement, hein, c'est inévitable. Euh. Des os, voilà. Tac, je vais pouvoir avoir un peu de Hop. voilà, tac, voilà et on va pouvoir du coup attirer les vaches avec le blé. Ça, c'est cool. <rire> Hop là. Alors, je vérifie un petit truc. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir continuer un peu. Ah, il y a un mouton ici. <rire> Oh c'est gentil monsieur le bouton. Tu me suis Les viens. Regarde, regarde il est beau. Bon. Tu viens Ok. <rire> voilà. Et donc là, on va pouvoir.. Tac. Faire cuire la suite. Le cuir, on le laisse là. Les barrières aussi. Voilà. Typiquement.. On est déjà un peu mieux. <rire> On va se faire du pain parce que vraiment là, là, là je suis vraiment... Hop. On va aller dormir aussi. Hop. Allez. Je peux pas dormir Je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais pas ce qui se passait. Peut-être que je cliquais mal. Mais euh, je savais pas qu'il fallait cliquer sur le haut du lit pour. Euh, pour résoudre. Euh, comment ça s'appelle Je savais pas qu'il fallait euh, cliquer sur le haut du lit, pardon, pour se coucher. Genre, euh, je pensais que le bas aussi ça marchait. Mmh, regarde, mmh. c'est bon y'a. Miam miam Miam miam, j'ai dit. Mais gros Regarde derrière moi quand même. <rire> voilà. Là, elles sont deux. On va pouvoir monter un peu. Allez, venez. Regardez comment c'est bon. On a trois. Ok. Toi aussi, t'as envie. Regarde. Ok, je leur laisse bien le temps de venir. Ok. Ça, c'est cool. Vraiment. On va pouvoir se faire un très bel enclos. Donc, je vais les mettre bien devant. <rire> Allez. Voilà. Tac. Et voilà. Mais laissez-vous vous emprisonner, wesh. Mais wesh Mais AH oh, est... oh, Ces deux-là, je vais les tuer. <rire> je vais vous apprendre. On va pouvoir déjà y faire un mioche, voilà. et les autres, ben je peux les tuer clairement sans, aucune, sans aucune, sous un, aucun souci vu qu'on a réussi à... Allo Ça va euh, la vache invincible là Bon je sais pas. D'accord donc maintenant je peux plus taper les vaches, c'est quoi Mais quoi Je sais pas ce qu'il se passe, c'est trop bizarre. Voilà. Voilà. Typiquement, c'est qu'il me fallait vraiment beaucoup de bouffe, quoi. Donc, dès qu'on a fait ça, pareil, on prend un peu de blé, enfin des graines pour faire du blé. Oh, c est, c est, ces fleurs-là, elles sont jolies. Je vais les mettre, je, je vais les mettre devant chez moi. Ouais je fais vraiment du jardinage là clairement voilà. Histoire de faire un petit peu de déco pour que ce soit un peu plus agréable Hop hop hop Alors je vais vous montrer aussi pourquoi est-ce que je leur ai pris leur laine. Vous allez voir. <rire> euh, où est-ce qu'il le reste de la laine S'il vous plaît. Voilà. Tac. Et bien regardez. Hop, on va faire des tapis. Voilà. Et donc, et donc là, je peux du coup maintenant ça et faire... Donc je fais shift et je, et je clique. Et ça, et ça va nous mettre euh, des tapis. Non, moi je vais les mettre au-dessus. Voilà. Tac. Ouais, donc du coup il y a toujours l'eau en dessous. Mais, euh, mais du coup nous on peut marcher sur les tapis. Enfin, on peut marcher sur l'eau entre guillemets. Mais du coup l'eau reste en dessous et, et nous on peut marcher tranquillement dans le champ. Donc ça c'est cool. Voilà, on finit d'éclairer tout ça. Bon, les moutons je les mettrai un autre jour dans un autre enclos ok donc et eh bah ben, ça c'est cool déjà on, on a bien bien besoin d'avancer sur cet épisode je, je pense qu'on a terminé ouais ça fait, euh, ça fait ça fait une demi heure là qu'on qu qu joue ensemble ensemble euh, que vous me regardez jouer hein <rire> bref du coup hop, on va torcher la zone et puis on va pouvoir se dire au revoir hop hop, hop. Mmh. Mmh voilà ok là clairement hop. là il y a des il y a des belles poppies elles sont trop belles <rire> franchement hop je, je, je mets un petit peu de déco vraiment voilà c'est plus joli <rire> ok Et donc, euh, et donc voilà. On est bon. Euh, oui, bah voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a, on, a du coup bien, on a bien avancé, on a fait du coup les deux champs, enfin les deux enclos. Enfin, c'est en même temps un double enclos ça. Enfin bref, euh, du coup je, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, j'espère que de, ce deuxième épisode de Dragon Age vous aura plu. On a bien avancé, on finit avec une armure, tout ça, hein. c'est sympa. Euh, en tout cas moi ce que je vous souhaite c'est de passer du coup un bon week-end je suppose que la vidéo sortira du coup samedi euh, on, on va voir <rire> mais, euh, mais voilà on, on, j'espère mais bon cela dépendra de combien de temps je mets pour faire le montage tout simplement bref voilà c'était NEM je vous remercie pour, euh, pour tout hein, pour euh, ceux qui regardent, ceux qui like etc c'est super gentil et puis voilà je, je vous retrouve euh, une prochaine fois pour euh, la suite de la série voilà allez bye bye